Alors dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler des pubs Facebook et je vais répondre à la question pourquoi ma pub elle fonctionne pas. Je sors actuellement de coaching, euh, j'avais des chefs d'entreprise et euh, ils me donnaient plein d'exemples de leurs pubs qu'ils ont fait dernièrement qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi ça fonctionne pas Alors, En général il y a plusieurs euh, réponses, plusieurs <rire> explications. Euh, je vais vous en donner trois explications. La première euh, c'est par rapport au nombre de visuels que vous faites dans vos pubs Facebook. Euh, C'est hallucinant parce que, euh, en général, quand on fait une pub, on fait euh, un visuel. Enfin, vous faites un visuel. Euh, Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Ça ne marche pas du tout comme ça. Moi, actuellement, j'ai des campagnes. Euh, euh, par exemple, j'ai plusieurs campagnes euh, en cours actuellement pour mes clients. Euh, j'ai à peu près 70 euh, visuels différents qui tournent. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas faire un seul visuel, ça sert à rien d'utiliser euh, l'outil informatique si vous faites la même chose que sur un 4x3, quoi. Euh, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes planté dans votre visuel, qu'est-ce qu'on fait On attend 7 jours que ça passe et vous avez perdu 7 jours. Alors, non seulement vous avez perdu de l'argent, mais vous avez surtout perdu du temps. Donc si vous faites des campagnes de pub pour le mois de septembre, parce que septembre doit être un mois fort, euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, vous avez perdu 7 jours. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut tester plein de visuels. Il euh, faut tester des visuels conceptuels qui n'ont rien à voir avec votre secteur d'activité ou des, concepts, des, des, des visuels qui ont un rapport avec votre secteur d'activité. Il faut essayer plein de choses. C'est comme ça que fonctionne la pub. Donc, ça, c'est super important de tester différents visuels. Euh, et puis, il faut vraiment faire du test, du test, du test. Euh, Rappelez-vous quand vous faisiez des flyers. Quand l'agence de com vous filait son premier bon à tirer, sa première maquette, vous ne la validiez pas du premier coup comme ça. Vous la validiez pas comme ça. Vous, vous faisiez des retouches, vous faisiez des changements, il y avait des modifications de texte, de couleur, d'accroche, de visuel, il y avait plein de modifs. Je le sais, j'en ai fait, on m'a fait faire. J'étais agence de com, j'ai fait, et je suis toujours agence de com, mais je ne fais plus de création, de flyers, mais j'en ai fait des, des, des, des milliers de flyers. Et à chaque fois, c'était jamais bon le premier coup. Donc pourquoi vous voulez que la pub sur Facebook, elle soit bonne du premier coup, quoi C'est impossible, impossible Même moi qui fais des pubs depuis 3 ans, 5 heures par jour, j'en ai fait des milliers, des milliers, des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers, je ne les compte pas, je, je n'ai pas la science s'infuse. J'en teste toujours plusieurs, parce que je ne sais pas quel visuel va le mieux fonctionner, quel texte va le mieux fonctionner, j'en sais rien du tout. Donc, euh, je teste. Donc ça, c'est super important un Faites plein de visuels et deux Faites plein de tests sur les visuels d'abord, mais ensuite sur le texte, sur les audiences, etc. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est combien de budget vous mettez sur Facebook Non, parce que là, on disait « Nadège ça marche pas, j'ai mis, mis 25 euros. » 25 euros pour une campagne 25 euros je sais pas, 25 euros, c'est combien de, de café Je ne bois pas de café, mais c'est de faire, je ne sais pas, peut-être une, une dizaine de cafés. Euh, c'est pas beaucoup, quoi, 25 euros. C'est quoi ces pubs où on met 25 euros Vous comptez récupérer combien avec 25 euros Sérieusement, encore une fois, revenons à ce qui est euh, à des choses très concrètes. Quand on fait des flyers, Des flyers, c'est pas 25 euros qu'il faut mettre sur la table, hein, ça se calcule en milliers d'euros. Si vous voulez toucher 5, 10, 15 000, 20 000 personnes, c'est par milliers d'euros que ça se compte. Donc, euh, on voit pas pourquoi sur Facebook, on ferait euh, des, des, des, des, des, des, des pubs pour 15, 20, 50 euros. À un moment, il faut être lucide. Si vous voulez toucher du monde, si vous voulez être percutant, eh ben, il va falloir un petit peu mettre la main à la poche parce que euh, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si vous voulez toucher du monde, si vous voulez faire des tests, si vous voulez euh, durer dans le temps en termes de publicité, eh ben, il va falloir... Investir dans euh, cette euh, régie publicitaire. Donc, ça, c'est très important. Aussi, euh, mettez un budget qui est quand même, qui est quand même cohérent avec la, la per, le nombre de personnes que vous voulez toucher. Moi, je me rappelle l'autre fois, j ai, j ai, en coaching encore, j'ai une cliente qui a voulait toucher 2 millions de personnes. Elle fait une audience de 2 millions de personnes, déjà. 2 millions de personnes, et elle a mis 5 euros par jour. Je dis, waouh, wow, tant que tu touches les 2 millions, mon avis, tu veux pas loin d'être de la retraite. À la retraite, toi, parce que. C'est pas possible, 5 euros par jour pour toucher 2 millions, faut être... Euh, voilà, vous encore une fois, hein, quand on faisait des flyers, 10 000 personnes, on n'était pas loin des 1 500 euros de budget, donc voilà, soyez cohérents. Donc pensez à tout ça quand vous faites vos publicités Facebook, si vous voulez en savoir plus, posez des questions en commentaire. A très bientôt, ciao